Salut, c'est Sébastien, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va voir comment gérer ses réservations et comment remplir son calendrier, comment prendre des réservations dans ses locations Airbnb, ses locations en courte ou moyenne durée. Pendant ces périodes de confinement, ces périodes de crise, ces périodes compliquées qu'on a traversées, qu'on traverse et que très certainement on va traverser encore au moment où tu regarderas cette vidéo. Tu le sais, je vais te balancer les génériques et on se retrouve juste après. Alors avant de commencer, je vais t'inviter à laisser un gros pouce bleu. Ça va me motiver à te livrer toujours plus de vidéos sur cette chaîne YouTube. Et puis je vais t'inviter, si tu ne l'as pas encore fait, eh bien tout de suite à t'abonner à cette chaîne. Tout simplement, tu vas découvrir un bouton en bas de cette vidéo, un petit bouton, une petite clochette, tu l'actives. Et comme ça, du coup, ça te permettra d'être notifié les prochaines fois que je vais te livrer des vidéos sur cette chaîne YouTube. Une chaîne où on parle d'immobilier, d'investissement locatif, on parle de sous-location, on parle de conciergerie Airbnb, on parle aussi d'entrepreneuriat. Puisque bah, tu le sais, j'ai un parcours d'entrepreneur dans différents domaines depuis maintenant plus de 20 ans. Euh, donc, d'ailleurs, ça me fait doucement rigoler certaines personnes qui parfois euh, balancent des vidéos sur YouTube qui se prétendent des grands entrepreneurs de tous les temps, euh, alors que finalement ils sont là sur le marché que depuis deux ou trois années. Bon, euh, ça, ça fera l'objet d'autres vidéos d'ailleurs. Donc avant de commencer, je vais t'offrir eh un bonus qui est une formation gratuite qui va durer une heure sur comment te lancer dans la sous-location professionnelle immobilière. Si tu veux te lancer sans apport des banques, hein, sans aide sans des banques, sans un gros apport, vraiment une mise de départ très faible, eh bien, tu peux te lancer dans l'immobilier, devenir investisseur immobilier tout simplement eh bien, en faisant de la sous-location professionnelle. Donc, si ça t'intéresse, tu découvriras une, une formation gratuite, une nouvelle formation que j'ai réalisée qui dure une heure, très pratique, pratico-pratique, tu verras. Et du coup, ça va permettre de mieux comprendre comment mettre en place ce business. Et puis, si tu souhaites aller plus loin, eh bien, tout simplement, j'ai organisé un webinaire dans les prochains jours que je vais tenir. Donc, je t'invite à t'y inscrire. Dès maintenant c'est totalement gratuit bien évidemment et pendant ce webinaire qui va durer entre deux et trois heures tu pourras poser toutes tes questions et je vais t'expliquer bien entendu de manière beaucoup plus euh, étendue comment monter un business de sous location et comment créer une conciergerie dans ta ville donc on va voir justement parce que moi ça me semble important quand même de de parler de tout ça et de, de, de t'expliquer comment moi je fais comment font mes élèves, comment font aussi toutes les personnes à qui j'enseigne, et eh bien, euh, que je forme au quotidien, euh, comment on peut prendre des réservations et eh bien justement pendant ces périodes de crise. Alors, ce qui se passe, c'est que euh, déjà, et ça fait euh, écho sur une vidéo que j'avais tenue tout début janvier 2020, donc c'était avant le Covid, avant la crise du Covid, où j'expliquais justement que la stratégie qu'il fallait tenir prochainement c'était de prendre plutôt des réservations moyennes durée donc des réservations de plusieurs mois alors tu vas me dire ok tout ça c'est très bien sébastien mais Comment tu fais ça concrètement Beaucoup de personnes assimilent la location Airbnb courte durée avec le tourisme et ma ville n'est pas touristique et donc ça ne marche pas. Absolument pas. Absolument pas parce que en fait, ta ville tout simplement peut aussi accueillir. Et très... Donc tu n'as jamais, jamais vraiment constaté parce que tu n'as jamais mis en place justement ce que je vais t'expliquer dans cette vidéo. Et du coup tu ne sais pas que finalement tu peux aussi t'adresser à d'autres types de clients qui eux vont être intéressés par ton annonce. Donc moi, ce que je veux te faire comprendre, c'est que l'idée, pendant ces périodes de crise, ces périodes compliquées, etc., c'est plutôt de faire la location moyenne durée. Pourquoi Parce que la location moyenne durée correspond à un marché un marché qui est en forte demande et qui est même en forte progression. Airbnb a publié sur 2020 que c'est un marché qui a progressé de 24% et qui n'a pas finalement été trop impacté par la crise. C'est-à-dire que tous ceux qui étaient dans cette logique de location plutôt moyenne durée eh n'ont pas été trop impactés. Alors à qui s'adresse la location moyenne durée Eh bien, elle s'adresse à des notamment des beaux ce qu'on appelle les, les beaux mobilités, c'est-à-dire des entreprises qui vont être de passage dans ta ville. Ça va être des employés, ça va être des ouvriers, ça va être des chefs d'entreprise, ça va être des commerciaux. Euh, ça va être tout un tas de professions que tu ne soupçonnes même pas, qui viennent dans ta ville et qui ont besoin de séjourner sur quelques semaines, un mois, deux mois, trois mois, etc. etc. Pour te donner un exemple, moi j'ai trois appartements de mémoire, peut-être même un quatrième je crois, où j'ai des réservations depuis plus de six mois. C'est-à-dire que les entreprises sont là depuis plusieurs mois et elles renouvellent. Et j'ai même signé un bail mobilité euh, il y a deux mois de ça avec euh, donc un, un employé pour une entreprise qui est là ponctuellement sur l'année pour mettre en place des, des choses, etc. Et si tu veux, il a un besoin aujourd'hui. Il ne peut pas faire les allers-retours comme il faisait auparavant parce qu'on voit bien, c'est compliqué, les déplacements, etc. Et aussi, je pense, pour des questions de coûts, bien évidemment. Et du coup, ce qui s'est passé, c'est que tu vois cet appartement, si je l'avais mis en location courte durée, dans les meilleurs moments, j'aurais pu générer, ça reste un petit studio hein, de 25 mètres carrés, j'aurais généré à peu près 1000 euros. Voilà, c'est à peu près ce que j'aurais généré. Moins, euh, donc bien entendu, toutes les charges, etc. Mais ce que je veux dire, c'est qu'en chiffre d'affaires, j'aurais généré ça. Aujourd'hui, c'est un appartement que je loue en meublé au mois à 850 euros. J'ai perdu 150 euros, qu'on soit très clair. Mais est-ce qu'aujourd'hui, je peux être certain que je vais louer comme je le faisais auparavant c'est à dire en 2019 où je pouvais faire 1000 peut-être 1100 euros ce type d'appartement j'en ai aucune certitude donc bien évidemment moi j'ai choisi la solution et eh bien euh, de de me garantir un remplissage pour le coup à 100% mon appartement il est loué il est occupé je gagne de l'argent certes pas autant que je pouvais faire auparavant mais qui aujourd'hui peut prétendre qu'il gagne limite plus d'argent qu'auparavant, qu'avant que ce, ce, euh, cette crise qui, qui nous est tombée donc en, en 2020, en mars 2020. Franchement. donc Moi, je suis parti du, du parti pris que eh bien, je préfère sécuriser, gagner de l'argent, certes moins, mais sécuriser eh bien, mes investissements, mes sous-locations et puis aussi sécuriser les réservations de mes clients dans le cadre de la conciergerie, puisque tu le sais, je suis aussi de la conciergerie euh, Airbnb automatisée. Donc ça, c'est une chose qu'il faut absolument bien déjà que tu comprennes, c'est tout à fait possible dans ta ville. Alors tu vas me dire bah « Non, parce que moi, je ne me prends que des courtes durées et je n'ai jamais pris de moindre durée. » Alors tout simplement, c'est parce que tu n'adaptes pas une stratégie, la stratégie qu'il faut absolument que tu mettes en place. Et j'espère que cette vidéo va vraiment t'aider et bah, n'hésite pas d'ailleurs à, à commenter me, me, à la fin de cette vidéo, me dire ce que, ce que, ce que tu as pensé de cette stratégie. Tout simplement… Ce qu'il va falloir que tu fasses, c'est que tu te donnes la possibilité de les prendre ces réservations moyenne durée. Parce que le problème, c'est que si tu prends des réservations en début de mois, par exemple pour le milieu du mois ou pour la fin du mois, pour des week-ends, deux nuits, trois nuits, tu vas donc prendre plein de, de réservations et ça va être un gruyère ton, ton planning tout simplement parce qu'il y aura des trous partout. Il y aura des trous partout. Et donc, à un moment donné, eh ben, tu vas dire bah « ouais, comment je peux atteindre un taux de remplissage satisfaisant ?» Donc, généralement, c'est dans les 80% pour que ça soit vraiment satisfaisant. Tu vas dire « comment je vais faire ?» bah, tu, vas, tu, vas, tu vas casser les prix. Donc, tu vas casser les prix sur les nuits que tu n'arrives pas à vendre. Sur les nuits que tu arrives à vendre, tu t'es mis sur un prix globalement moyen parce que tu sais qu'en ce moment, c'est un peu compliqué. Donc, au final, tu vas te retrouver avec des mois qui vont être très moyens et qui ne vont pas correspondre à ce que tu imaginais et ça va, tu vas, tu vas, ça va même te créer chez toi une genre de, de frustration et de déception. Alors qu'au contraire, ce que tu vas faire, et c'est ce que je fais, pas sur l'ensemble de mes appartements, mais je le fais sur, un, sur un, une bonne moitié, tu vas tout de suite aller sur ton calendrier et tu vas tout de suite pratiquement doubler les prix. C'est-à-dire que je m'explique, si tu louais auparavant 35 euros ou 39 euros sur un appartement, eh bien tu vas doubler pratiquement, c'est-à-dire que tu vas te mettre tout de suite à 59 euros. Tout de suite prix de base 59 euros, tu vas désactiver le SMI pricing euh, d'Airbnb notamment, tu vas désactiver ça et par contre tu vas mettre en place des stratégies agressives sur la durée, c'est à dire que tu vas donc bah, mettre par exemple pour une semaine une remise de 20%, pour 15 jours peut-être 25 ou 30%, pour un mois tu vas peut-être mettre eh bien, des remises beaucoup plus fortes peut-être de 35, 40% voire même un petit peu plus. Et c'est ce qui va te permettre, tout simplement, eh d'aller chercher des réservations beaucoup plus longues parce que tu auras des prix qui seront beaucoup plus attractifs que, as, que tes concurrents, tout simplement, dans ta ville. Donc, ce qu'il faut absolument que tu, tu, euh, tu fasses et maintenant, c'est que tu... Euh, augmente les prix pour que du coup, mécaniquement, eh bien, tu prennes beaucoup moins de réservations donc eh bien, de courte durée. Parce que si effectivement, tu es deux fois plus cher que le prix du marché, tu as bien compris qu'il y a très peu de chances que tu prennes des réservations. Mais par contre, tu vas libérer ton calendrier. Et c'est bien ce qu'il faut que tu arrives à faire, à faire dès maintenant, c'est libérer ton calendrier tout de suite. Donc en faisant ça, en montant les prix, tu vas eh bien, mécaniquement t'empêcher de prendre ces réservations courte durée, mais par contre, derrière, ça va te permettre eh d'aller les chercher, ces fameuses réservations moyenne durée. Et tu vas voir que tu vas aller les chercher, tu vas les obtenir. Et ce que tu vas faire parce que tu vas me dire bah oui mais parfois j'ai des réservations d'une semaine, j'ai des réservations de 15 jours, etc. et j'ai des trous. J'ai encore un gruyère mais qui est un petit peu moins, euh, tu vois c'est moins que des gros trous quoi. Tu vois finalement c'est des, des petits trous qu'il faut remplir. Et bien ce que tu vas faire tout simplement c'est que tu vas faire du deal management, hein, c'est à dire que tu vas mettre en place des stratégies de remise fortes, assez fortes. Euh, donc tu peux t'aider notamment d'outils comme bien Pricing, comme Price Labs, tu peux mettre en place aussi ce qu'on appelle les gap fills euh, qu'on utilise notamment avec Bets 24 ou tout simplement avec ton chef manager tu vas mettre en place des remises c'est à dire que ces fameuses nuits là qui sont euh, qui sont bloqués entre peut-être deux grosses réservations et eh ben tu vas casser le prix pour que du coup finalement ça soit du gras c'est à dire que c'est la petite cerise sur le gâteau c'est à dire que toi tu as fait ton mois avec tes réservations plutôt moyenne durée mais par contre les petites bouts de nuit qui vont rester là tu vas sabrer parce que tu sais très bien de toute façon même si tu loues à 20 ou 25 euros la nuit c'est pas très grave parce que tu sais que ça sera du gras ça sera du plus et encore une fois quand tu as rempli ton calendrier enfin quand tu as rempli tes objectifs euh, en termes de chiffre d'affaires, bah, j'ai envie de te dire, après, c'est que du gras. Hein. Donc, même si tu loues euh, moins cher que ce que tu faisais auparavant, c'est pas très grave parce que tu as bien compris que tu as atteint ton objectif finalement. Donc, voilà ce qu'il va falloir que tu euh, te poses dès maintenant, que tu te mettes en place dès maintenant pour tes locations compte durée. Enfin, pour tes appartements en Airbnb, euh, j'aime pas trop dire ce mot-là, mais c'est comme ça qu'on les qu les qualifie. Euh, parce que finalement, peu importe la plateforme, mais la stratégie reste identique, reste la même. Et c'est comme ça que tu vas pouvoir t'adapter, eh bien au marché, t'adapter aux phénomènes de crise. Alors attention, parce que ce qu'on a vu aussi, par exemple en 2020, c'est que quand on était sorti des confinements, on avait repris des périodes un peu classiques, parce que les gens étaient ramenés à se, à se déplacer comme auparavant. Et donc on avait traversé euh, une succession de mois, euh, 4-5 mois, où on est revenu sur un rythme classique. Donc ça, faut le sentir, parce que et, euh, si tu veux, là, pour le coup, on peut aller chercher beaucoup plus. Donc il faut arriver à le, à le mettre en place, si tu veux, pour des moments où on est dans des situations un peu critiques, euh, où c'est compliqué. Et puis par contre, libérer son calendrier un maximum pour le, les moments où on a euh, la possibilité de se déplacer, parce que là, on sait qu'on va avoir des réservations plutôt courtes durées, je pense notamment au mois de juillet, au mois d'août, voire au mois de septembre, euh, où on est... Fait effectivement, euh, concerné, euh, donc, euh, donc euh, par rapport à ça. Donc, voilà un petit peu ce que je voulais dire dans cette vidéo. Euh, J'espère que ça a pu t'aider. N'hésite pas à commenter. N'hésite pas à me dire, toi, comment tu gères tes réservations euh, sur ces périodes bah, voilà, de crise, de, de, où ça peut être compliqué. Comment, toi, as, les stratégies que tu peux mettre en place Dis-moi aussi, et eh bien euh, aujourd'hui, est-ce que tu es toujours euh, satisfait de tes réservations, est-ce que pour toi c'est un peu compliqué ou au contraire bah, tu es plutôt satisfait de ce qui se passe au regard de la situation euh, difficile, n'hésite pas à commenter n'hésite pas à rajouter aussi peut-être d'autres stratégies que tu mets en place ou des outils qui, qui ont pu t'aider pendant ces périodes compliquées pour justement bah, passer euh, ces périodes de crise pour t'aider à justement à remplir tes calendriers et, et atteindre tes objectifs euh, financiers, donc n'hésite pas à commenter, n'hésite pas aussi bien entendu à la partager comme tu le sais, vouloir changer de vie c'est bien le faire c'est encore mieux, on a terminé et je vais te souhaiter une excellente journée. Je te dis à très bientôt. Ciao